Bonjour et bienvenue. Euh, bon, en général, c'est un plan qui est sur moi, s'il vous plaît. Euh, et messieurs, Voilà, voilà, c'est un peu mieux quand c'est comme ça. <rire> Bonjour et bienvenue dans 5 ans au sixième épisode de cette saison. Wouhou Effectivement petite régie soupiche pour commencer mais depuis tout à l'heure je parle dans le micro ils veulent même pas m'écouter euh, Bouh la régie bouh c'est le mec qui canarde les gens T'as raison on dit ce qu'il faut gros Ouais non mais c'est bien on dit les vérités on dit les vérités Je suis très heureux de vous accueillir pour ce sixième épisode de cette saison une, Un épisode qui était attendu par euh, pas mal de personnes Et euh, une, un épisode, alors je, je me perds la régie je vous entends aussi je suis, je... Oh, voilà. Merci <rire> Non mais elle est calamiteuse dans ce début d'émission s'il vous plaît Ah et je m'entends encore aussi Ouais ouais non mais ils sont soupils, c'est pas grave, c'est en cours, parfait on reprend. Allô Bah là, je m'entends plus, là, par contre. Allô Ouais, bah voilà, c'est bon, c'est mieux comme ça. Bonjour et bienvenue pour Zachor au livre épisode 6 de cette saison Ouais, les amis, un épisode qui me tient à cœur avec un léger retard, mais c'est pas grave, c'est un retard qui est dû au fait que la personne que je reçois aujourd'hui s'est démenée, a tout fait pour arriver et a réussi à le faire. Il est rentré dans le studio 40 secondes avant la fin du chrono, ce qui témoigne de sa passion et du cœur qu'il a mis dedans. Nous avons reçu beaucoup d'invités euh, ces derniers temps, des invités qui ont donné des émissions que vous, euh, que, enfin, qui vous ont plu au global. J'ai eu De Depielot, j'ai eu Amine, j'ai eu euh, Tréton, j'ai eu N'Arcus. C'était vraiment de la frappe. Vraiment, je suis refait de ce début de saison. Je me permets de prendre ce début d'émission également pour vous annoncer quelques noms qui devraient passer euh, en novembre. Alors, j'ai eu des confirmations pour certains. J'attends encore quelques confirmations pour d'autres. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la semaine prochaine, je reçois les fraudes de Camino TV euh, pour, euh, pour un accord oui oui Ils seront plusieurs. C'est la première fois que je vais recevoir plus de trois mecs dans Zakorib en même temps, ça va être exceptionnel. La semaine d'après, je reçois un artiste, le premier artiste de la saison pour Zakorib, je vais recevoir Capitaine Roshi, voilà, un rappeur que j'aime beaucoup et vraiment l'opportunité de le recevoir euh, m'a été permise et donc du coup je, je me permets de le faire, ça va être très très cool. La semaine encore après, si tout va bien, je suis à une confirmation, mais je me permets quand même de le dire, je reçois Seb, voilà, ce sera top. Hum. Pareil, la semaine d'après, c'est à une confirmation près, donc voilà, pour, pour remettre des étoiles, un petit Astérix, je reçois Péfut. Voilà, Péfute, normalement, si tout va bien. Et la semaine, encore après, le 30 novembre. Et là, par contre, si ça se fait, là, vous avez le, vraiment le mois. Et elle, Pour elle, c'est confirmé, j'en sois magla. Donc, voilà pour le mois à venir de olive Un mois très chargé, mais qui sera très quali. Mais assez d'avoir parlé euh, de, de ce qui arrive, parlons du présent, parlons de la personne que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Chaud et qui est le lord, le frérot, qui s'est déplacé de Montpellier pour venir ici. Comment vas-tu, le frérot Écoute, ça va, nickel. Très heureux d'être là. Ah, toujours un petit retour, si jamais ça peut être réglé. Et euh, mec, royal, très content d'être invité ici. Je me suis démené. Genre j'avais une équipe de honte dans l'avion, la, dans j'ai couru. Il a fait une marche arrière, mon, mon chauffeur, sur l'A86. Très utile. Il a fait une marche arrière sur l'A86 ouais, Ce qui m'a permis d'arriver 40 secondes à l'avance ici, comme dans Fort Boyard, gros, les pièces. <rire> non, vraiment, tu sais <rire> que ça s'est joué à un instant, le frérot. Il a pris l'avion à 17h, il à Roissy Charles de Gaulle. Là, d'un coup, ensuite, il est venu, machin. Euh, non, vraiment, franchement, tu as été un peu en dans fait, une galère, mais ça a l'air Ouais, je suis désolé. En fait, je suis obligé de faire les, les choses très short, parce qu'avec l'organisation du ZD20, ouais. on est obligé de, de charbonner de, de malade. T'as fait tes 7 goals Ouais, ouais, les donations goal ont été faits gros. Il euh, y en a deux parties, ça va jusqu'à 500 000 et, euh, et voilà. Jusqu'à 500 000 Ouais. <rire> J'ai vu un petit peu en plus ce qu'il y a dedans. Ouais, il faut que tu parles un petit peu ah, plus Ouais, de... ouais, ouais. Moi, moi je suis en détente dans la chaise et ah, tout. Ouais, là, non, mais là on est chez Bourdin, hein, c'est BM. <rire> Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. T'as mis quoi un petit peu dans ces sub goals Parce que j'en ah. ai vu un ou deux. Hein. Alors par exemple, euh, dans, les, dans les bons sub goals, il y a des trucs de malade. Tu connais Emilien Jacquelin euh, Champion du monde de biathlon. Et à côté, Jévin Sabril. Qui, euh, qui, lui, fait euh, de la course auto ouais. pour, BMW, euh, non, oula, pour Mercedes. Ouais. Et euh, en gros, soit je passe une journée avec l'un, soit avec l'autre. Il y en a un qui va me faire euh, des tours de malade sur, la, sur le circuit, ouais. avec My8 ou avec une Mercedes. Et euh, à côté, avec Jacques Léon, on va faire du tir, on va randonner, on va… mais dans les... Et en fait, le... ce qui est marrant pour mon donation goal, c'est que j'ai mis des « ou ». C'est-à-dire que ça va être au viewer instantanément de choisir qu'est-ce qu'on fait. D'accord. C'est à eux en mode euh, choisir ouais, un ça. petit peu la direction et du sub-goal. Et ouais, je pense que ça va booster un peu les, euh, tous les dons qu'il va y avoir, parce que mais, euh, le but de ces trois jours, ça va être de lever un maximum pour euh, Action contre la faim. Et, et je suis bien décidé à faire euh, le, le mieux que je peux, gros. Ouais. Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. C'est bien, c'est ton premier season, si je pas de bêtises, non Ouais, premier season, donc euh, heureusement, il y a Dash qu'on peut contacter beaucoup. Je leur envoie plein de questions tous les jours, gros, et... Pff. Heureusement, il est réactif. Eh ben c'est top, c'est top. Merci à toi de passer avant ce The Event ici, de, rien, je de, prie. Faire, de faire le petit crochet à Paris. Je te reçois avec grand plaisir. Beaucoup de personnes ont envie d'en en apprendre un petit peu plus sur toi. On a, on a une grosseur devant nous à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Ouais, on, on est se, bien. On sera dans les temps, t'inquiète. Donc, on va commencer euh, directement, histoire d'avoir un petit peu de matière, avoir un petit peu de choses à écouter. Euh, c'est agréable. Je vais te demander, qui es-tu D'où est-ce que tu viens et quel a été ton parcours scolaire, monsieur C'est le grand cas. Oh euh, Qui es-tu Je m'appelle Yann Latapi. Euh, parcours scolaire, euh, plutôt euh, pff, pas fou. Hein. Collège, tout juste 10. Du coup, au moment d'aller au lycée, c'est soit j'allais au lycée en, en général, mais je ne savais pas trop quoi faire. Soit j'allais en pro, un truc qui ne m'intéressait pas forcément. Autant aller en pro. Il y, y a moins de travail, plus de temps sur l'ordi. Tu le connais peut-être. Et du coup, je, je suis parti en bac pro. Ouais. Euh, MPMI, du coup euh, pour euh, la productique, etc. J'ai eu mon bac pro, à la fin j'ai réalisé que les conditions elles étaient pas ouf quand t'avais juste un bac pro dans l'entreprise. D'accord. Du coup je me suis poussé à vouloir faire un BTS et euh, voilà, petit BTS, IPM, industrialisation des produits mécaniques. Pas évident, plus de 4 syllabes, t'as vu le premier Non mais que <rire> vraiment gros, <rire> on a eu. de, de bac pro MPMI à IPM en BTS Ouais euh... ouais ouais. ouais. C'était quoi un petit peu genre concrètement en terme de co métier. Alors concrètement, excusez-moi, ouais, c'est euh, en gros on te file un bloc euh, en métal. Hum tu le mets dans une machine, tu mets un programme, ça fait une forme, généralement ça va dans l'aéronautique, l'aérospatial, et euh, c'est plutôt cool, enfin c'est plutôt cool, juste les, les horaires en 3-8 etc, c'est dur à tenir et tout, et euh, si, on y viendra peut-être, les débuts du stream ah oui. ont on été euh, coboyés, coboyésques. Coboyésques à cause de oh, ça ouais <rire> Et du coup, vu que. Parce que tu m'as quand même dit, genre, t'as quel âge, je me permets Ouais, 29 ans. 29 ans Je les ai fait il y a deux mois, ouais. Oh, le trentenaire en devenir Bientôt, bientôt, c'est ma dernière année dans la vingtaine, gros, je, je charbonne, tu, tu me vois là. Ah okay, <rire> Oui, bah là, pour le coup, on te voit partout en ce moment. Ouais, c'est ça. Et, ah. et, et, et, et quand t'étais plus jeune, parce que du coup, tu disais qu'à l'heure actuelle, genre, t'étais allé en bac pro, parce que t'as que 3 ans de plus que moi, du coup, t'étais 92. Ouais, exact. Donc on est, voilà, d'une génération à peu près similaire et tout, nan, y a pas de soucis. Euh, une année sacrée, ouais, mon pote. <rire> De 90 à 95, il a que des cracks. Tout le monde le sait. Voilà, ça fait plaisir. Mais vous part. dans le chat. Ah, ça, ça me plaît. ça, ça me plaît. Du coup, euh, j'avais une question. C'est que tu disais que déjà, quand tu étais en fin de troisième, tu es allé en bac pro justement pour pouvoir passer un peu plus de temps sur le PC, etc. Ouais. Ça a été quoi justement tes, tes premiers rapports avec ces jeux, si déjà aussitôt, tu étais un petit peu sur le PC Ah mon pote, euh, moi c'était... Je kiffais de ouf, je voulais améliorer mon I.M. sur Counter-Strike Source Mais il faut savoir qu'à cette époque là, euh, mes parents m'ont pas poussé tu vois vers l'ordinateur c'était plutôt la diabolisation de l'ordi Ok Du coup euh, j'ai dû vite me procurer absolument tous les toutes les choses en double les câbles de box, les souris, les claviers et imagine frérot à 12-13 ans tout devoir avoir en double T'avais avec... tout en double au cas où ils les, les ouais, prenaient Mais parce qu'en en fait souvent je faisais, je faisais des petits arrêts maladie injustifiés tu vois auprès de mes parents pour le, le lycée, le collège, ce truc-là, pour passer une petite journée à, à Up. À ce moment-là, j'avais CSS et Dofus, gros. Il y a eu un problème avec Dofus, bien sûr. Du coup, bien sûr que j'ai posé mes journées pour farmer, parce que je devais doubler à mon équipe. Je devais... Euh, on je sait devais dégommé du tout <rire> La panneau bouffe tout le monde l'a eu, bref. <rire> j'ai fait ce que je devais faire. Et, euh, et du coup, mais, euh, je devais tout avoir en double et c'était... Euh, c'était un peu une galère de jouer, et ce qui a fait que bah, à chaque fois que j'étais sur l'ordi, c'était un vrai moment euh, de faire. plaisir. Ouais, genre vraiment de plaisir pur et tout ça. Je, je kiffais de dingue, Ah, c'est marrant. Tu sais que parmi ce que tu m'as dit, genre le fait que tu me dises que tu commences par CS, je me dis, bon, allez, classique. Chaux, je le vois, mentalité FPS, mon père. Ouais, de, de, de, Dofus, ça t'a étonné un peu. Bah ouais, moi, je, mais... je t'imagine pas sur un jeu de farm à la Dofus. C'est mon, euh, mon seul. Je l'ai adoré, tu vois, et, mais ça a été mon seul jeu comme ça. Ok. Mais, mais un grand kiff, hein, frérot. Sin sinon, pour le reste, direct été sur... Euh... Alors, après, en, en reste, en... j'ai fait Counter-Strike Source, ouais. où j'ai passé euh, 12 000 heures. Ouais, j'ai joué. Euh, en suivant, il y a CSGO qui est sorti. Donc, euh, 8 000 heures sur CSGO. Pareil, j'ai beaucoup joué. Et en même temps, il y a H1Z1, donc un des premiers Battle Royale, sur lequel j'ai développé beaucoup d'amour. J'ai passé 5 000 heures de temps. C'est ce qui, ce qui m'a fait avoir, on va dire, mes premières visions de de stratégie. D'accord. Qui avait ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai euh, j'ai été champion de euh, d'Aquitaine okay. en, en, en échecs quand j'étais petit. Ah ouais Ouais. mec, j'adore les échecs, une grande passion qui m'a qui m'a quitté et il y a eu jeu de dames qui est sorti sur Netflix. Je on, en parler en plus. On, on recommande mec, une masterclass et euh, bref, je recommence à jouer depuis. <rire> Vraiment oui. Genre est-ce que l'arc Sardoche là sur ses échecs machin etc. ça euh, t'a un peu chauffé Ça m'a un peu chauffé mais il est dans un tryhard, c'est un malade. Hein. Bah ben oui. Il, il est complètement fou. <rire> tu sais que gros, je vais être honnête avec toi. Euh, ça, on va y revoir juste après, etc. Avec tes débuts dans le stream et tout, il n'y a pas de ouais. problème. Donc, du coup, bah si t'as fait le classique, genre euh, bac pro, tout ça, machin, euh, euh, tu as dû terminer genre en 2012, 2013. Ouais, complètement, en 2012. Ouais, voilà. Donc, euh, t'as eu au niveau du temps. La dame était bien. Hein et oui, gros. Et donc, du coup, ça a donné. Et t'as commencé le stream en 2017. Donc, ça veut dire que t'as vraiment passé 5 ans à bosser dans ce que tu me disais, ouais. les 3-8 et tout. Ouais, exact. Enfin, 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans à fond, où j'ai pas mal changé d'entreprise, etc. Ouais Et euh, C'était comment un peu cette période de ta vie C'était pas ouf, parce que, enfin, genre c'était les, fa les factures, euh, on va dire, euh, alimentaires que je réglais, etc. Je pouvais me faire un peu plaisir, mais quand j'étais en entreprise, j'étais en mode, je peux, faire, je peux faire quelque chose de mieux, quelque chose qui m'intéressera plus, où, euh, où je vais un peu plus utiliser mes facultés mentales, euh, ma création, j'ai toujours beaucoup aimé créer, etc. Et, euh, et c'est vrai que d'être pendant 8 heures, tu vois, en face de machines où il n'y a pas forcément d'interaction. Moi, j'ai l'interaction avec les gens, qu'est-ce que j'aime ça, gros Et quand tu es avec une machine, bah, elle n'est pas ouf, tu vois. Non, elle, <rire> elle, elle parle pas de dingue. Hein. <rire> non, elle répond quand tu de lui, ouais, mais ouais, voilà, c'est limité. C'est pas dingue. Et donc, ouais, cette, cette période, elle n'était était pas dingue. Et, euh, et, et on m'a poussé à ce moment-là, tu vois, à, à aller vers, vers Twitch. Ouais. Vu que je voyais les gens qui le faisaient, etc. Donc, euh, je me suis lancé. Je faisais, en fait, ce que je faisais, c'est euh, de 6h du mat' à 14h, je travaillais à l'entreprise. D'accord. Je rentrais chez moi. 15h, 22h, 23h, j'étais sur l'ordi. Le reste, je dormais. J'ai fait ça pendant un mois. Au bout d'un mois, j'allais mourir. <rire> et euh, du coup, je suis allé voir mon patron pour lui demander de, de me licencier. Ah ouais, t'es allé le voir et tu lui as dit licencier licenciez-moi ». Ouais, Licencie -moi. De, ouais de, de, me, de me licencier. Mais euh, de façon à avoir le chômage, tu vois, cette fameuse sécurité euh, Derrière, quand tu te lances sur Twitch au début, parce que je suis allé le voir, frérot, j'avais 10 viewers. Hein. Ouais, pourtant. Donc, quand tu y allais, t'as vraiment posé les all Ouais, voilà, il y a Master Snaku qui m'a host. Entre temps, euh, dans, dans ces délais-là, je suis passé à 20 viewers. Et à partir du moment du host, chaque jour, j'en avais 2-3 de plus. Donc, je sentais qu'il y a un truc qui marchait, qui évoluait, etc. Et il fallait que je prenne des décisions maintenant. C'est le frère. Ouais, de ouf. Il t'a mis bien. Hein. Ah, il m'a mis, euh, mis. Comme il quoi, mis un host, ça veut changer. Il... Bah, un, un host change. Ça, ça change tout ce qui manque à Twitch à tous les petits streamers ouais. c'est de la visibilité tu sais il n'y a pas les mises en avant comme Youtube enfin il y a chaîne recommandée mais c'est éclaté on est d'accord là-dessus bah, un algorithme un peu pété ouais et... voilà c'est ça et euh, du coup le, le vrai truc qui, qui carry les petits streamers c'est qu'un streamer du, de la même catégorie que toi par exemple moi un autre streamer Warzone si je le host mais qui fait du, des, du bon travail on va dire ça va le carry et, euh, et Snaku mais pour le coup c'est ce qu'il a fait il joue un peu à 1 z il m'a regardé jouer à 1 z paf c'est super parce qu'en plus regarde même on se dit un truc Imaginons genre euh, t'hoste quelqu'un ouais. et euh, t'as allez je dis une bêtise pour toi à ce moment-là avais 5000 viewers tu vois genre tu ouais. lui ramènes 5000 personnes mm -hmm. même imaginons qu'il n'y a que 5% des gens qui restent donc c'est à dire une personne sur 20 qui ouais. reste, ça lui fait quand même 250 personnes Non mais, non, mais, non, mais clairement je suis d'accord avec toi C'est déjà pas mal Moi il m'avait host avec 1000 personnes il y en avait 10 qui étaient restés euh, Petite anecdote il m'avait fait chialer c'est, euh, il m'avait payé, à ce moment-là, j'avais un donation goal ouais. de, je crois, 110 euros pour me payer un deuxième écran. Mmh. Parce que je regardais le chat avec le téléphone à ce moment-là. Oh, là, oh l'enfer. J'ai encore cet écran. Dans le, maintenant, j'en ai 4, 5. Ouais. Et euh, il est posé sur le côté... Et, et, et Snaku sur... a payé le donation ouais, goal ouais, ouais, il a payé. Et... Ah, le frère hein. Ouais. Je, je n'étais pas au courant, peut-être que les gens le savaient, mais franchement... Très, très est... peu de personnes le savent. Quel roi Quel roi, <rire> ouais. mon dieu Non mais c'est bien aussi que tu payes, enfin cette manière de on va dire, rendre hommage aux personnes non, qui t'ont euh, aidé au début. Moi je vais être avec toi quand je prépare euh, cette émission. En ouais. général, je, je vais voir un peu les, les contenus des gens et tout. Ouais. Toi le tien je le connais déjà. Mm -hmm. Après je vais voir aussi un peu leur début et tout. Ouais. Et toi il y a un truc qui m'a frappé. Dis-moi. J'ai reçu plus de 95 personnes dans un camp libre dont sans doute 85 streamers. Donc on va dire que des profils différents j'en ai vu. Yes. Toi, un des trucs que j'ai trouvé fascinant, c'est que dès tes débuts dans le stream, même si t'avais quelques dizaines de viewers, mmh. t'as direct commencé en envoyant un volume d'heures absolument énorme. J'aimerais bien que la régie aille checker le Twitch Tracker de notre ami ici, comme ça et on voit le petit graphique avec ça, t'as direct envoyé ton premier mois 100 heures. Donc C'est-à-dire que c'est ton premier mois de stream, t'as 20-30 viewers comme tu viens de nous le dire, ouais. et direct BAM tu as mis une centaine d'heures, en ayant zéro expérience de stream au préalable. Ouais complètement, Mais en fait la... quand as travaillé en entreprise, as la valeur du... je pense que tu as plus la valeur du travail, ouais. et en plus de... de faire quelque chose que tu aimes, c'est pas vraiment de travailler, tu t'amuses, tu, tu passes ton temps, tu passes tes heures, une occupation, une passion, tu, tu comptes pas. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai charbonné. Je savais même pas, je les avais pas ces chiffres. J'en bon, savais rien. Moi, pas. je les ai vus. Et je vais te dire un truc 3-4 mois après, directement, donc tu avais commencé en janvier, quelques mois après, au début de l'été, tu avais ouais. direct calé un mois à 250 heures. Ouais. Et un mois à 250 heures, c'est 8 heures par jour pendant 30 jours, c'est-à-dire que bah du coup je suppose que tu t'avais déjà pris ta rupture conventionnelle. Après, ah, après anecdote, j'ai euh, eu, euh, eu mon partenariat en juin. Regarde ce chiffre, je me permets, ce petit euh, graphique comme d'hab. Oh. La barre verte c'est les viewers et les barres roses c'est les oh. heures streamées. Il y, y a eu un stonk ou c'est moi là ben mais gros. <rire> On va parler de ce stonk mais le stonkers il était et, il est fort hein. Et frérot deux mois, deux mois après avoir eu le partenariat tu sais le moment où il faut bien charbonner Ouais bah, je suis parti un mois en vacances J'ai vu <rire> La toute petite barre rose au milieu. Là, là, en juillet 2017, regardez, il a charbonné juillet 2017. Et le mois d'après, il a fait OK, c'est bon. Je <rire> me, me suis barré, frérot. Et, et depuis, après, j'ai jamais arrêté, frérot. Jamais. Jamais. Jamais. Euh, là, en, en deux ans, il y a eu. Je crois que j'ai jamais eu pris autant de vacances cette année. Il y a eu une semaine au Mexique, une semaine en Corse. Ouais. Et, euh, et sinon, même faire deux jours off à la suite, je ne fais pas. Moi, c'est. Euh, par exemple, le mois de septembre, il y a eu un jour off. Ouais. Arrête, je suis un peu en mode taré, là. Et ce mois-ci, on en est à trois. Mais là, je vais essayer d'en mettre un quatrième et peut-être un, un cinquième et demi. Euh... Ah ouais, on se permet ah, avant... de lâcher un peu du Mais euh, bah, Avant les AD20, gros. Ouais. Bah, les AD20, ta le petite truc rose, là, tu vas voir. <rire> Elle va se tonquer. Elle va envoyer. Ah oui, oui, ouais. Ça fait plaisir. Petite, euh, comme ça, avant qu'on avance, etc., il n'y a pas de problème. A... Tu, tu avais dit qu'on t'avait dit de te lancer sur Twitch, etc. Mais à la base, genre, ça s'est passé comment exactement Le, en fait, le euh, moment où tu t'es dit, tiens, là maintenant, je vais télécharger OBS, je vais faire mes scènes, ou je sais pas ce que tu as utilisé, et euh, je me lance dans le streamer. Ou, en tout cas, j'ai envie d'essayer. C'était quoi, quoi la motivation alors, Il y a de l'ego et de la chance. On va partir sur le, la partie ego. Ça a été, euh, je voyais des mecs qui jouaient, j'étais en mode, je suis aussi bon qu'eux, voire meilleur. Et euh, en termes d'animation, je me suis dit que je pouvais faire pareil. Et euh, du coup, bah, je me suis lancé comme ça. Et je me suis amélioré, entraîné, j'ai écouté des, des petits podcasts pour... Avoir un débit de voix, etc., des, des choses qui, qui t'entraînent un peu, tu vois. Et, euh, et la chance, par rapport à tout ce qui est overlay, animation et tout, c'est que je suis constamment tombé avec des personnes qui, qui regardaient mon live en mode vraiment passionné ouais. et qui voulaient m'aider. Et ils avaient une fibre, ils avaient une fibre euh, artistique. artistique. Ils savaient utiliser certains outils. Et euh, à chaque... Mec, je crois que j'ai jamais fait moi-même un de mes overlays. Je suis sans arrêt tombé tomber sur des personnes qui m'ont aidé là-dedans, etc. Moi, j'anime bien, je joue bien, mais ça s'arrête. <rire> après, il euh, y a un truc qui est cassé, j'appelle à l'aide. Euh, ouais, souvent, ouais, ouais. en live, je suis au téléphone, il y a Didier qui vient réparer, ou Enfin, bref. Non, ah, je vois, je vois. Toi, es, c'est bien, tu as la mentalité, c'est une mentalité dont je parle très souvent ici. Et bon, après, au début, c'est un petit peu plus difficile quand tu n'as pas beaucoup de moyens, mais hein, quand tu évolues, c'est mieux. Tu es multi-casquette. C'est-à-dire qu'au début, tu es obligé d'être multi-casquette, exactement. Mm -hmm. J'aime ai... bien l'expression. Mais c'est que par la suite, vaut mieux, à des moments, savoir déléguer, pour te concentrer sur comme tu as dit ce que tu fais de mieux complètement et c'est ce qui te permet de garder une charge mentale, on va dire, acceptable. Tu vois, ouais, c'est euh, là cette année, j'ai embauché pas mal de personnes, ouais. etc. C'est je suis vraiment bien entouré et euh, j'essaie de déléguer un maximum histoire de, de me retrouver un peu comme comme Gotha, tu vois. Ouais. Gotha, il, a, il a vraiment plus qu'à streamer, il stream, il se concentre là-dessus et euh, je vais vers ça. Il ya encore plusieurs euh, mois. Ouais, une bonne demi-année d'organisation, ouais. mais on va y arriver. Super. Bah, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avant <rire> qu'on parte de ce côté-là, du coup, bah c'est bien, on avance gentiment. Tu as continué pendant à peu près deux ans avec en moyenne, et ça j'ai checké, 150 à 200 heures de stream par mois pour à peu près 100, 150, 200 viewers, plus ou moins. Complètement. Parle-nous un petit peu de cette période. Est-ce qu'à un moment, en voyant, bah, du coup, pendant deux ans, la chose peut-être un petit peu stagnée ou autre, tu avais pensé à arrêter Est-ce que tu en vivais déjà Est-ce que tu étais content de ton équipe de vie C'était comment un petit peu euh, J'étais content de mon équipe de vie. Je, euh, je pouvais... Je, pouvais euh, je vivais un... Ouais, c'était restaurant, quelques sorties, etc. Mais ça demande quand même beaucoup de temps et d'investissement en Twitch. Après, à, ce, à cette époque-là, c'était pas faramineux au niveau des subs et tout. C'était, on va, on va dire... En, en termes de sub pur, c'était la galère. D'accord. Mais il y, avait un, il y a le système de donation, tu vois, pour mmh. euh, envoyer 5 euros, 10 euros. Et, euh, et cette centaine de viewers que j'avais, je les ai amenés sur euh, H1Z1, sur PUBG, sur Ring of Elysium. Ils m'ont suivi sur tellement de jeux. C'est vraiment une 100 personnes. Ces mecs, c'est du marbre. C'est de la brique du ciment, ces mecs-là. Et euh, chaque mois, on va dire que... Imagine, il y avait un donation goal à 1000 euros. Il explosait direct au bout de 2-3 jours. En mode, dès les 2-3 premiers jours du mois, j'étais tranquille, je savais que je pourrais payer mes factures, etc. Et là, tu te faisais plaisir Ouais, j'avais plus qu'à streamer, je kiffais, je pouvais, je pouvais en vivre correctement. Même si, euh, au niveau de, du Twitch stat, il y a marqué que les subs, c'est pas ouf, tu vois. Je pouvais quand même bien vivre graf, euh, grâce au système de donation. C'est propre. Ouais, mais en fait, euh, c'est la base de Twitch, tu vois. C'est la communauté qui, qui te carie, tu vois. Au, au début, tu commences, t'as un PC de merde et tout. Puis, euh, on t'envoie une... Euh, enfin... Un peu d'argent, t'investis dans une carte graphique. En fait, moi, tous mes premiers salaires Twitch, ça a été tout. Je me remettais tout dans les machines, ouais, etc. Ouais, ouais. Pour être pour le truc, quoi. Ouais, je vois le bail. Et au fur et à mesure, genre pendant ces deux ans où t'as vraiment mis beaucoup d'heures, où bah tu nous le disais, t'avais cette commu très très, très mm -mm. forgée, etc., très sûr. propre, mais où foncièrement t'avais pas une progression de fou malade et certaines personnes prendraient ça genre comme une stagnation. Toi, à ce niveau-là, dans ta tête, ça te dérangeait enfin, Ou enfin, t'étais en mode, moi, ça me va, à la cool ça, ça allait bien Ça m'allait, j'étais euh, bien comme ça. Il n'y avait pas de, de désir de, de voir plus haut, etc., de, de contacter d'autres personnes. En fait, de faire les, les rouages du métier qui font que tu peux monter tu vois, ouais. plus rapidement, ça ne m'intéressait pas. J'étais bien comme ça. Je me suis dit, si ça doit monter, etc., ça viendra tout seul, sinon pour le moment, c'est bon. En termes d'objectifs de vie, j'étais satisfait à ce moment-là. C'est génial. Non, <rire> franchement, c'est bien. Moi, j'en parle très souvent ici. Ouais. Je dis souvent, il y a des personnes qui vont euh, viser que le top, euh, aimer que les numéros 1, tout ça machin, euh, considérer qu'il faut que progresser, progresser, tout ça machin. C'est en partie vrai, c'est bien de progresser, ouais. c'est bien d'évoluer, c'est bien d'atteindre le top. Donc. Mais il y a des tonnes de personnes qui peuvent... Tout à fait se contenter de ce qu'elles ont. C'est ça. Et qui ne veulent pas forcément plus. Enfin, et... elles en seraient contentes, mais a... elles n'ont pas l'objectif. Et quoi. surtout à ce niveau-là, je enfin, n'avais pas le niveau en termes d'animation, etc. Autant que, que maintenant, euh... je ne me serais pas senti tu vois, à ce moment-là d'avoir autant. Et je n'avais pas une équipe de modération autant euh, assidue, etc. Par exemple, il y a, il y a deux ans et... et quelques, quand ça a popé, j'avais euh... mon équipe qui était là à Stonk. C'est euh, tout a évolué. J'ai évolué dans, dans un palais, mais tout était très solide et j'ai pu me, me régaler. Et euh, on a, le, par exemple, quand tu vois des euh, des odes ou quoi, c'est pas évident. C'est euh, l'équipe est pas prête à recevoir autant de autant ouais. de personnes, ouais, autant, ouais. autant de choses à gérer, etc. Et euh, les choses peuvent se casser la gueule. C'est important quand tu montes d'avoir de bonnes fondations. Sinon, tu tu te casseras la gueule. Il ouais, fait une vidéo où j'ai un peu euh, parlé de lui et tout, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important. Pas faire ce chemin de croix il n'est pas obligatoire même s'il est pe bon pas aussi long ouais bien sûr tu vois mais lui en plus il a pas eu de chance je me permets parce que du coup on est en live je regarde le chat il euh, y a @1010apg je crois que c'est euh... ah 1010 DD je crois que c'est DD je crois que c'est André Pierre Gignac alors ouais. moi je me permets parce que euh, je pense qu'on ne se connaît pas mais j'étais un grand fan de toi j'ai beaucoup euh, quand tu jouais à Toulouse etc un peu moins quand tu étais à Marseille en tant que Lyonnais hein, mais <rire> c'est un joueur que j'ai bien aimé dans ma jeunesse donc euh, ça ça me rend ému que tu sois sur une de, de, a... une de mes émissions il a, voilà. même été, il a même été à peau. Oh. Ouais, Et c'est chez lui que j'ai fait le tatou. C'est quand tu étais au Mexique Ouais. Tu Et veux euh... montrer le tatou Ouais. Hop, attends. Elle est où la caméra T'inquiète, la caméra, ils vont là la... Voilà, voilà c'est bon. Et euh, du coup, du c'est coup, bah, chez 10, 10 que je l'ai fait. Je suis très content, très satisfait. Le tatouage de qualité, pas d'infection derrière. Énervé. <rire> Parfait. <rire> énervé, énervé. À 1 z ça te manque un peu C'était comment euh, un petit peu. Moi, ce... moi, le jeu à l'époque, en 2017, c'était que ça. C'était incroyable. Après, moi, je fais partie des gens qui n'ont vraiment pas lâché le jeu, tu vois. Je... C'est-à-dire que tout le monde est parti au bout de deux ans. Je suis resté trois ans et quelques mois dessus. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me suis tapé les lobbies quand il y avait 40 personnes. Tu vois, j'ai passé 5-6 mois à lancer des lobbies avec 30-40 personnes dans le lobby. Tu te rends compte Donc, tu devais te faire chier un peu. Mec, quand même. tu connaissais le nom-prénom de tout le monde euh, dans ce putain de lobby et du coup ben, euh, moi je l'ai poncé il me manque absolument plus ce jeu c'est surtout que la dernière fois que je l'ai lancé c'était mauvaise expérience parce que tu sais il y a le chat de proximité les mecs qui arrivent avec les n-world les, mu les musiques où ils ont vu des américains se faire ban dessus ils ont monté des MCA t'es ouais, en mode ok on coupe le vocal c'est ce qui rendait le truc le plus marrant et tu te fais streamac bon ben laisse tomber ouais terrible il y a eu des petites tentatives de retour récentes à H1, mais ça n'a jamais donné quoi ce soit. C'est compliqué. Après, qui sait, t'as trop osé des ventes, on va le faire revivre. Qui sait Qui sait, <rire> qui sait Aux ce week-end, <rire> les amis. Février 2020 sort Warzone. On va en discuter. Mm -hmm. Est-ce que tu avais déjà joué à la licence avant euh, J'avais joué à, à un Black Ops quand j'étais petit sur Play. Je ne saurais même plus de dire si c'est le 2 ou le 3. Ouais, le 1, le 2, un truc ouais, ça. Ouais. Et euh, sinon, j'avais jamais joué à un Kalo. J'ai juste joué au Modern Warfare de, euh, de Warzone jusqu'à avant qu'il sorte. Le 2019 et tout. Ouais, et il faut savoir que je l'ai brûlé du coup. J'y ai joué pendant 2-3 mois à fond, gros. Tu et... étais en live dessus ou tu Ouais, jouais, quoi, ouais non, non, non j'étais en live. J'ai même enchaîné, je crois, 150 wins en domination. Oh. Mec, j'avais pas de vie de ce, du coup dessus. C'est bien. Donc, en fait, moi, je pensais que tu avais vraiment commencé Call of Duty avec euh, vraiment, tu vois, le, le Warzone. Donc, je me disais, mais attends, mais le non. frérot, il a jamais connu le multi. Eh non, bon, du coup, j'ai fait beaucoup de multi. Et, et du coup, pour, euh, si je lançais que moi tout seul, mon SBMM était horrible. C'était du tryhard toute la journée. Ouais. Du coup, je proposais aux viewers de venir. Et euh, mais tu vois, par exemple, il y a un certain USK qui a voulu venir euh, taper des games pour, euh, en viewer, etc. Énervé. Et énervé, en suivant, on a passé 2-3 mois sur Apex comme des oufs, et, et Warzone est sorti, et puis il s'est mis à live, etc. Tu vois. Excellent. Il et y a plein de trucs comme ça. Euh, J'ai vu pas mal de monde monter et tout, euh, enfin, du côté de Warzone. Oui, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Donc du coup, quand arrive Warzone, qu'est-ce qui t'a plu directement un petit peu dans le jeu et t'a fait dire, ok, là maintenant, j'aime bien ce BR oui, Le sniper et, et le slide. Le, ce, Cette espèce de mouvement de, de slide où tu peux glisser, tu peux orienter ta glissade et te cacher. Mec, en slide, j'arrive à me cacher derrière des arbres en, en marche arrière comme, euh, comme Michael Jackson. <rire> et, ce mec, c'est génial, c'est un délire. Euh, puis le sniper, j'ai un super bon feeling dessus, j'adore les snipes sur les jeux. Et, euh, et voilà, du coup, Warzone, gros coup de cœur. En plus de ça, je pouvais jouer avec une méta bouclier qui était un peu originale, etc. Et pff, je me régale. Moi je moi je me régale à jouer à Warzone. Genre quand tu te rappelles de tes premiers jours premières semaines sur Warzone. Euh, alors, les premières semaines c'est jamais pour moi vraiment les meilleures parce que c'est là où j'ai pas encore mon un, un super bon. J'adore choper un, un très bon niveau très rapidement. Ouais. Du coup je tryhard vraiment beaucoup beaucoup beaucoup histoire de l'attraper ce niveau et et du coup mes premières semaines à chercher les bonnes méta à à monter le sniper etc. Moi qui suis un être de peu de patience. D'apprendre qu'il fallait monter les armes... L'enfer. L'enfer. <rire> alors toi, tu as fait les autres licences call of etc. Euh... C'est un classique. D'ailleurs, Warzone, tu en as pensé quoi Tu as bien aimé Alors, Warzone, début... moi, pour être honnête, quand c'est sorti, je me rappelle bah, très vite derrière, il y a eu confinement et tout, donc j'y ai joué. Ouais. Même vraiment pas mal. Mais après, je suis vite passé à autre chose. Parce que c'est marrant. Parce que moi, Warzone, j'aime bien. ouais Mais je suis un OG de Call of Duty. C'est-à-dire que je joue depuis 2009 à cette licence. Oui. Donc moi, je suis un mec du multi. Moi, franchement, Warzone pousse en l'air. Mais moi, je suis un gars du multi. Ça, ça se voit, t'es trop chaud en multi. J'aime trop le mais multi. Quand, quand, mais... on joué, quand on avait joué avec les nouveaux en multi, je t'avais vu. Je me suis dit, putain, mais quel enfer, il est trop, il est trop bon. L'année dernière Même Battlefield, tu t'aquines. Hein ouais, ouais, Battlefield, mais on l'a envoyé un petit peu là. Sur 2040 on était là, On était là, on a envoyé un petit peu. Mais moi, j'ai envoyé en fait. Ça fait 12 ans que je joue à ça. Ouais. Et moi, même si. En gros, je vais être avec toi, chaud, je te le dis. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis créateur de contenu. 6 ans. Ouais. Quand on est sorti Warzone, ça faisait 5 ans. Ouais. J'aime bien quand je fais des stats, j'aime bien quand ce que je fais fonctionne, mm -hmm. mais au bout d'un moment, quand ça fait 5, 6, bientôt 7, 8 ans, euh, Inch'Allah on l'espère que je fais ce que je fais, bah je veux d'abord faire ce que j'aime, tu vois. Ouais. Et Warzone, j'aimais bien, mais j'étais pas. Euh, C'était pas ouf. Hein. J'étais pas comme un dingue, quoi. J'étais pas en mode j'ai trop envie de relancer des games, j'ai vraiment envie de me mais... donner. J'étais pas comme ça. Toi, par exemple, sur Twitch, tu te caractérises comment Moi, je suis un mec bizarre. <rire> t'es un joueur pro multi, t'es un commentateur, t'es quoi gros? Là, je joue. Je non, mais ces, ces derniers jours, tu sais, j'ai joué à quoi? J'ai joué à Football Manager, j'ai joué okay. à Euro Truck Simulator, ouais. et j'ai joué à Rock Band. Ouais. Je regarde des résumés de matchs de foot, je fais des émissions, je vais sur Popcorn. Oh. Je, quand Vanguard va sortir, je vais euh, me la donner. C'est je t'ai vu sur Vanguard, c'était cool gros. Merci, merci <rire> le Donc tu vois, je fais tout et de rien en fait. Je fais ce que j'aime et puis voilà en fait, je cherche pas ce qui marche. Et après, si ce que j'aime, ça marche, tant mieux. tant mieux. Mais pour le reste, euh, bah, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, l'interview s'inverse, c'est beau. <rire> <rire> on, bah, on pose des questions. Ah, alors. mais j'aime bien, c'est l'interactivité, c'est propre, c'est propre. Du coup, quand t'as commencé Warzone et tout, là tes stats, et j'aimerais bien que la régie nous remonte un peu le Twitch Tracker, commencent directement à décoller. Là, de, de mois en mois, limite, tu doubles à chaque fois. Et ça, c'est euh, impressionnant. Donc regardez, on le voit à la, à la barre verte, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure pour rigoler, ça stonk, ça bien bien stonk. Après, c'est très facilement explicable. Est-ce que c'est le moment où tu t'es dit, enfin euh, à quel moment tu dis, ok, là, c'est parti. Passer de 200 à 2000 en constants. Le, le dernier un truc comme ça que j'avais senti, c'était juste avant d'aller voir mon patron et de devoir quitter mon travail, ouais. de, de sentir qu'il y avait un train. Tu vois, des, des fois, il y a un train qui passe dans ta vie. Soit tu montes, soit tu restes en gare et là, c'était l'autre fois. En fait, il y, y a Valorant qui est sorti, ouais. exactement au même moment. Et du coup, tous les gros streamers sont partis sur Valorant. Et euh, il, restait, il restait forcément des streamers sur Warzone, mais des mecs qui allaient, euh, il restait des mecs qui étaient à 3 cm de leur écran et qui te regardaient toi, toute la journée. Alors que moi, c'est plus tranquille. Tu veux, je mets des petites musiques, je mets de l'animation. Et juste, en fait, une personne qui met un tout petit peu d'animation avec ses games, il n'y en avait zéro. Avait... C'était que des tryharders à ce moment-là Il y avait zéro, voilà, que des tryharders ou des personnes qui débutaient, etc., et qui juste passaient leur temps. Et, euh, et en fait, juste ces, ces deux faits-là, le, le fait de, de faire quelque chose de différent, de l'animation, etc., en étant détente, de jouer bouclier, une autre, une autre méta, euh, bah, ça a fait que les, les gens qui voulaient voir du Warzone sont tombés sur moi. Les, euh, ceux qui bah, découvraient Valorant, bah, ils ont découvert Valorant. Sauf qu'ils ont des Valorant pendant une semaine ou quoi. Et une semaine, deux semaines, je crois que c'est ce qu'il m'a fallu pour passer de, de 500 à 2000 viewers, un truc, un truc comme ça. C'était vraiment impressionnant. Ouais, j'ai dit, le seul truc qui manque, c'est de la visibilité sur Twitch. Les, euh, si tu as de la visibilité, tu, euh, tu peux tout faire. Mais bon. Après, j'ai vu que quelque chose de payant allait peut-être arriver là-dessus. Ouais, pour, pour ça, je trouve pas ça forcément ouf parce que... Mais par exemple, quand t'as un gros budget, un truc comme ça, tu vas lâcher des, des, des gros trucs. C'est les marques qui vont et lâcher et des trucs pour voilà, les op des trucs voilà, comme et ça. Et tu resteras tout en haut. Enfin bref. En gros, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y avait une petite potentielle, et bon, peut-être qu'ils vont pas la mettre, mais une potentielle fonctionnalité qui faisait que si tu payais, imaginons, je dis une bêtise, 5 dollars, tu pouvais t'afficher dans 500 accueils, sur la page Twitch, un truc comme ça. Bon, ça, ça fait un peu pay to win. <rire> c'est complètement un pay to win. C'est pas... <rire> pas terrible, c'est pas terrible. Tu, tu penses qu'à quel point ton expérience H1 t'a aidé pour Warzone Genre d'un du, du, BR à un autre euh, D'un BR à l'autre. Par, par rapport à H1, ça a été le skill, le, le déplacement, savoir se cacher derrière une cover. Genre je, tu, tu me trouves un, un caillou qui, est, qui fait à peine la taille de ma tête, ça me suffit comme cover et tout, je, je suis à l'aise. Et, euh, et après j'ai été semi-pro sur PUBG. Ouais. Et euh, PUBG, j'étais capitaine de mon équipe, j'en ai euh, pas mal de fois en LAN, on a réussi même à performer, à faire, des, à faire des top 5 élites et tout, c'était grave cool. Et, euh, et en fait, le fait d'être euh, stratège, on va dire là-dedans, on va dire, il y a trois ans, j'ai un peu oublié le show streamer, c'est le show gamer qui a, qui a kiffé. D'accord et, et j'ai retrouvé ce côté stratégie tu vois, comme je t'avais dit avec les échecs et tout dans, dans PUBG, devoir faire des rotations tu faisais des rotations, tu conduisais tu passais 90% du temps avec ta map ouverte en train de regarder les chemins etc c'était un délire et, et cette vision de jeu, stratégie de jeu là, je, la, je la sors de là et, et je pense que quand tu as de la vision de jeu sur un battle tu t'as pas besoin d'être plus fort que l'autre pour gagner c'est juste par rapport à ton positionnement tu gagneras tu penses que le cerveau peut suffire ouais. Ouais, complètement. Mais, ça, mais on, avec les worlds ça l'a montré. Ah oui, oui. <rire> plus, vrai, parce, ça, que les parce que les mecs étaient meilleurs. Hein. Enfin, tu rates tu tu le deuxième, tu rates FIFA Kill le troisième. Tu... Mec, il n'y avait que des monstres. Mais bon... <rire> non, mais j bien, en gros, j'aime bien, pour être honnête, cette mentale où effectivement, le, le, le niveau va en gros pas inclure que le niveau perso, c'est-à-dire euh, shoot, euh, de prise de duel, euh, mm -hmm. et aller, on va dire, jeter de stun ou des trucs comme ça. Mais où ça va... Également avoir une partie qui va être bon, un peu plus stratégique on va dire sur le positionnement où tu peux prendre peut-être un peu moins de risques ou alors plus, c'est ta stratégie qui décide. Mais où in fine, quelqu'un qui aura peut-être pas le meilleur shoot et la meilleure prise de duel peut quand même s'en sortir en jouant intelligemment. En fait moi j'étais parti de, du principe que je ne prendrais zéro fight jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il fallait sur moi pour ralentir les fights, les paralysantes, les termites, etc. Par exemple, euh, quand la plupart de, du temps où je croisais quelqu'un, ouais. juste je lui envoyais une paralysante pas loin, je reculais, je lui faisais comprendre que j'étais là, et le mec comprenait de lui-même. Il voyait que je voulais temporiser, je voulais gagner du temps pour gagner des places, il s'est dit « Ok ». Et la plupart m'ont laissé, tu vois. Il y en a juste un qui m'a attaqué, j'ai manqué de clamser, mais... Euh c'est passé, bref. On va en rediscuter de tout ça. <rire> on va rediscuter de tout ça. Du coup, bah, arrive bah, la Hype War Zone qui suit, oui. mars, avril, les confinements et tout, machin. Mm -hmm. ça, toi, toi, je suppose ça t'a même pas spécialement fait chier, non bah, Pour les restaurants, j'étais dégoûté, gros. J'adore euh, manger au resto. Un bon mangeur, toi. Ah. <rire> pour que comme moi. <rire> ah bah, ah bah, ça, ça, poulet, euh, c'est surtout dans le Sud-Ouest. On nous apprend à bien manger, donc euh, j'ai euh, charbonné. Mais euh, du coup, ouais, pas de restaurant. Du coup, euh, encore moins de sorties qu'avant. Et j'ai cravaché. Là, t'as cramé le stream. Ah mais mec, j'ai cramé, cramé le live. Et puis, euh, t'es dans une sorte de... Il euh, y a deux ans, j'étais dans une sorte de, de super méga motivation. Parce que tu, euh, tu cravaches, tu vois que tu, tu doubles de viewers en une semaine tant autre chose, tu redoubles de viewers, t'es en mode attends, tout, ce que je, tout ce que je fais c'est stonk. Ouais genre en mode tout est béni quoi. Euh, ouais voilà tout est béni es. et, euh, et en fait il s'est passé des événements qui à chaque fois où par exemple j'étais à 3000 viewers, ça commençait un peu à stack tu vois depuis un mois et quelques. Et là on me propose Lord of Warzone, eh hey, vas-y go, petite compétition, je la gagne, c'est trop cool. Et là, du coup, il y a plusieurs autres personnes qui me découvrent et qui voient le truc. Du coup, hop, on passe à 4000, 5000. Et à chaque fois, tu vois, ça évoluait petit à petit. Et un petit élément déclencheur faisait que ça grandissait encore un plus. Un tournoi, un petit tournoi. Truc. Exa exactement. Et euh, et euh, ou bien une bonne rencontre. J'ai un, un karma extrêmement positif. Et Par exemple euh, d'une bonne rencontre comme ça que tu pourrais citer mais euh, Le meilleur exemple, c'est euh, mon modérateur Okmas. C'est euh, pile euh, le jour où, euh, où le mec qui m'aidait pour les graphistes, il y a quatre ouais. ans, s'est barré. J'ai reçu un host d'un mec qui avait 100 viewers tu vois, à ce moment-là. Et euh, parmi ces 100 viewers, il y en a un qui est resté. Un gars et ce gars il est chef modérateur chez moi depuis maintenant 5 ans du coup. Ah, c'est le preuve ça. Ouais, voilà, tu vois, et ce mec-là, il m'a aidé de dingue. Quel frère, quel ah, frère. C'est de ouf. T'es pas le seul streamer qui a réussi à percer grâce à Warzone. Beaucoup d'autres ont réussi un peu à émerger grâce à ça. Qu'est-ce que tu penses qu'après bientôt 2 ans maintenant dessus, il n'y ait toujours pas réellement de streamer ou de créateur de contenu dessus qui a réussi grâce à Warzone et qui a réussi un peu à diversifier ses contenus T'as pas le sentiment qu'il y a une partie des gens qui réussissent grâce à Warzone qui se retrouvent un peu coincés dedans après, euh, ouais, alors, je pense que quand tu es, euh, es sur un FPS, etc., si tu n'animes pas que tu tryhardes juste, ouais, ouais. Tu seras bloqué dans le jeu et quand le jeu va mourir, tu mourras avec. C'est la réalité. Mais euh, tu vois, s'il y a Battlefield qui sort, si euh, ces streamers qui sont intéressés vont sur Battlefield en même temps, ou même se développent petit à petit à jouer à d'autres jeux, il ouais. n'y a pas de raison que leur commu disparaisse, etc. C'est euh, loin de là que pour l'instant, moi j'ai toujours eu le sentiment, mais ça c'est un avis perso, que dès qu'un gars avait bien percé sur Warzone, il n'y en avait aucun qui a pris ce que j'appelle un peu tu sais, le, chemin, bah, le chemin de croix, pour reprendre l'expression, euh, où pendant effectivement quelques jours, quelques semaines, tu vas commencer à faire un peu autre chose, mm -hmm. et où ce sera un peu chiant, parce que du coup, tu vas perdre un peu en stats, mais où à la fin, en réintégrant ce que tu aimes faire d'habitude, c'est du Warzone ou quoi, plus un peu autre chose, ouais. bah, tu habitues les gens à te voir sur autre chose, et au final, tu as une plus grande liberté. En fait, il y en a beaucoup, ils ne veulent pas passer ces, ces quelques jours, semaines, et donc du coup, à la fin, bah, Warzone, Warzone, Warzone, Warzone, Warzone, même s'ils si apprécient plus spécialement mais c'est ce chemin -là de là de jouer à d'autres jeux je vais le commencer après les ad 20 etc de, de le faire un peu plus de, au moins une soirée par semaine faire autre chose parce que en soi Warzone c est, c est, ils ont créé un diamant c'est un, un diamant brut et euh, ils chient dessus <rire> voilà <rire> tu vois ils étalent, du, ils étalent du caca sur le diamant mais, et, euh, et en fait euh, le fait qu'ils qu fassent ça ça nous oblige nous à créer du contenu j'ai fait top 1 avec toutes les armes du jeu gros. C'est sur quel jeu t'es forcé de faire ça <rire> C'est pour, pour créer du contenu, pour chercher des nouveautés. Les, euh, les mises à jour sont éclatées depuis un an. Il y ouais. a, la dernière mise à jour qui était cool, c'était un, un event zombie de, de l'an dernier. D'Halloween de, 2020. Voilà, celui de cette année. Euh, ils ont repris le même système, mais je ne sais pas comment ils ont fait. C'est largement moins sympa, largement moins fun. Et, euh, et du coup, bah, plutôt que, on va dire de prendre la peine, six jours sur 7 à créer le contenu constamment, je le ferai 5 jours sur 7 et un sixième jour, j'irai me laisser porter sur un petit jeu tranquille, solo. J'ai vu des petits jeux de... où tu butais des zombies, ça m'a... Back ça m a... for Blood là oh, Putain, ça il m'attire ce jeu là. là ça te chauffe Ah oh, ouais, ouais, je vais faire un petit truc dessus, je pense euh, rapidement. Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et, euh, et voilà donc euh, ce, ce chemin de croix à jouer avec d'autres jeux. Moi en soi, j'aime bien Tryhard, un jeu qui me fait vraiment kiffer. D'accord. Pour ma carrière, on va dire pro, j'entends le, le fait que c'est mieux d'aller sur d'autres jeux. Mais là, c'est surtout pour la santé mentale <rire> de ne pas être six jours sur 7 sur ouais, Warzone. Ça va vraiment faire du, du bien. Et, et je pense même pour, pour souder des liens avec la commune, d'être sur un petit jeu plus tranquille. Tu as le temps de plus parler avec eux. Plus... Parce que mine de rien, je suis constamment en Battle Royale. Il y a, y a cette cesse de pression. Tu arrives vers la fin de game, tu parles beaucoup moins et tout. Là, le fait d'être libre, de pouvoir parler avec le chat, de... déjà, j'interagis pas mal avec ouais. eux, mais euh, je pourrais encore plus. Ah si c'est encore mieux. Ouais. Ah, ça trop bien. Et là, vous pourrez parler de plein de sujets et tout. Ah là, ouais, ça top cures, ça. Hein. Pour une personne comme toi, qu'est-ce que ça va de rejoindre une structure comme BDS euh, tu, tu, tu, veux, tu veux le hasard, le hasard de, la, de la rencontre ou pas Bah raconte, j'écoute. Euh, J'étais euh, à ce moment-là, je jouais à Apex et je regardais beaucoup un joueur qui était trop fort gros, Sikop. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. S-Y-K-O-P-F, okay. un, mon un monstre, un monstre, il trouve trop trop fort. Et euh, il m'a hosté un soir tu vois. Et il y a la tour qui passe et tout, il offre quelques subs, mais tranquille, tu vois, raisonnable. <rire> et, euh, et à ce moment-là, j'avais le temps, mais j'avais qu'une centaine de personnes, donc je pouvais vraiment parler avec les gens, discuter et tout. Et euh, on a discuté, on s'est vraiment bien entendu et tout. Euh, entre temps, il n'avait pas gif de sub en plus ou quoi, juste on parlait, on s'entendait bien. Et à un moment donné, j'arrive à 1000 viewers et je me dis, vas-y, ce mec-là, il avait une petite structure ou quoi, ça ne me coûte rien, j'ai 1000 viewers, je lui, pro je lui propose de, de l'afficher son truc. Ouais. Et euh, du coup bah, euh, il me file le, le truc super rapidement, très pro, euh, je, bon ok tu vois. Clean Ouais clean, je, je le prends, je le mets, ça se passe tu vois, et euh, de plus en plus de personnes qui passent, ouais BDS et tout, ils en parlent, ils ont, euh, et puis le mec à qui je parle, je lui pose un peu plus de questions, je dis vous avez une équipe pro, vous avez plusieurs équipes pro Ouais, R6, Rocket League, euh, tout ça, et en fait je me rends compte de la taille que ça, que ça a, <rire> Et surtout, ça a encore plus pété entre temps, parce que toute l'année 2020, ils ont tout gagné. ça a été n'importe quoi cette année. Et moi, ce mec, je ne savais pas qui c'était. Mais tu sais que, chaud, je vais te dire un truc, t'es trop marrant comme mec. Pourquoi, gros Parce que bon, on s'est vu deux, trois fois, je te connais un peu, même si on. Mais c'est trop drôle, parce que t'es en train de me dire que t'es le frérot, t'as affiché le logo d'une structure, comme ça, sur ton truc, pour faire un peu plaisir et tout, machin, parce que je t'entendais bien avec le mec. Tranquille. Mais toi, juste regarder. Quelle équipe, les résultats, euh, pff, ben, ça dit quoi ben, <rire> juste, juste, le gars, ça faisait 4 mois, il streamait avec un truc, avec un logo d'une structure, puis à un moment, il s'est dit, attends là, mais ils ont des équipes quand même là, ben, ben, attends, mais c'est pas mal. Il se passe quelque chose là, gros. <rire> c'est trop drôle. Ben, mais mec, ça c'est moi, tu vois. Ça, euh, ben, oui, je sais, c'est tellement toi. Exemple typique. Mais euh, et du coup, il y a, je faisais ça mais, euh, par plaisir, etc. Ouais. Et il y a... Il y a huit mois, neuf mois, on a, on a concrétisé ça avec un vrai contrat, etc. Et du coup, maintenant, je suis officiellement ambassadeur BDS. Ah, ça se passe, c'est cool Mec, ils sont trop cool. Un, ils, sont, ils sont détentes. Il m'a invité une fois à Genève. Je sais pas si tu as vu le, le genre d'invitation que c'est. J'ai vu. Voilà, il y a une petite vidéo. C'est hôtel 5 étoiles. Euh, tu dans la maison de pâtes. La euh, grande a, classe. Voilà, il y a six maisons. La maison, elle fait 340 mètres carrés, six voitures. pardon. C'est la folie. C'est énervé, énervé, énervé. Ouais. ça fait plaisir. Alors, il y a souvent eu un débat autour de ça, donc je vais te poser la question un peu au global avant qu'on enchaîne sur ce qui s'est passé en septembre ouais. dernier. Qu'est-ce que tu penses au global de la compétition sur Warzone Le fait que ce soit sur un BR, tout ça, machin. J'ai vu beaucoup de, de, de débats, de trucs en mode « Ouais, mais la compétition sur Warzone, c'est pas vraiment de la vraie compétition. La vraie, c'est celle de 4V4 et tout. Non. Ouais, de la compétition sur un BR, mais un BR sera jamais compétitif parce qu'il y a une part de hasard et tout, machin. » Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça pour moi effectivement il y a une part de hasard, une oh. part de RNG, mais je ne me range pas du côté de dire qu'un Battle Royale n'est pas compétitif. Un Battle Royale est compétitif, mais ce qui dérange on va dire euh, ces personnes, ouais. c'est par exemple la zone finale, la dernière zone, il y a deux maisons. Paf, ça part sur la maison de gauche, là ok. C'est la RNG qui a parlé, le mec qui va devoir sortir de sa maison de droite. Et qui sera désavantagé face et, à un mec et, dans et, glitch, et, que... et, et désavantagé, il va mourir tu vois. Mais le, le but des joueurs professionnels qui sont là-dedans, on va dire, c'est de, de contrer ça, de trouver le timing parfait avec lequel s'en sortir. Donc, pour moi, ça peut être compétitif. D'accord. Et, euh, et en plus de ça, j'adore ça. Par exemple, Fortnite, j'ai détesté le jeu, mais j'ai adoré voir les compétitions des, des joueurs, etc. Et euh, pour moi, c'est les, les plus belles compètes à, à voir les battles les, les compètes de battle royale. Ah ouais, pour toi, c'est super intéressant. Genre. Ah ouais, celle j'ai passé des soirées devant des euh, des compètes de PUBG, à voir les rotations des équipes et tout. c'était je trouve ça fantastique. Moi, j'adore ça gros. Je trouve ça passionnant. Donc toi, tu vois vraiment un côté compétitif, genre peut-être le fait y ait, genre et donc pour toi, par exemple, le fait qu'il y ait un peu de RNG, genre c'est un peu une manière de, de genre si tu t'y adaptes au final. En fait, c'est euh, pas si grave. Alors. Euh, à ton je, sens peut-être Alors je pense que par exemple la, partie, la, la game des World, on pourrait la lancer 10 fois, il y aurait 10 vainqueurs différents. Mais euh, dans le top 10, je pense qu'on retrouverait les mêmes personnes. C'est-à-dire que comment ça se fait que par exemple, ben, c'était Jesus, FIFA Kill, ces mecs-là, ça fait un an et demi qu'ils performent dans tous les momo tournois, dans tous les tournois. Pourquoi c'est toujours eux c'est qu'il n'y a pas tant de RNG que ça. C'est que tu peux la maîtriser. Voilà, c'est quand tu développes un, un tel niveau comme eux, tu peux, tu en es capable. Et à partir de si ces mecs-là en sont capables, tout le monde peut. Donc, tu, tu peux faire devenir un Battle Royale compétitif. Je comprends. Je comprends ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En parlant de compétition, du coup, tu as gagné la plus grande d'entre elles en septembre dernier. Ouais, voilà. tranquille, tu vois. <rire> <rire> Vraiment, bouclier, ça finit à l'hôpital. Bouclier bâton. Le, le bouclier bâton, ça finit à l'hôpital. Le symbole est absolument énorme. Tout était écrit, gros. Deux mois plus tard, raconte-nous un peu avec tes mots, qu'est-ce que ça représentait à tes yeux et comment tu as vécu un peu ta game. Le plus beau moment de ma vie, gros. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Euh, ça a été... J'ai toujours, euh, quand j'étais sur H1Z1, j'avais demandé à LDLC de pouvoir les représenter à une Dreamhack, etc. J'avais pu, j'étais tellement heureux, mec, de pouvoir... Moi, je suis, je suis né avec les, les, en regardant les mecs de Counter-Strike Source, devenir euh, champion du monde, en voyant toute cette, cette vision de... C'est moi, pour, moi, pour moi, des joueurs pro e-sport, c'est des superstars, tu vois. Bien et, sûr. Et, et je voulais réussir à performer dans, dans un truc comme ça. J'avais tout donné pour euh, réussir sur H1Z1. J'avais un peu réussi, j'avais fait top 10 Europe, tu vois, c'était pas mal, mais c'était pas top 1. En, avec PUBG, j'ai encore eu cette, cette envie d'aller faire les, les LAN, etc. Mais il y a eu toutes les affaires de Triche, de Radarac, des équipes françaises. Ça m'a écœuré, je suis retourné sur H1 à ce moment-là. Et euh, H1, plus de compétition, PUBG, plus de compétition. Euh, Warzone, il y a eu les Lords, mais c'est des trucs entre influenceurs, ça compte pas vraiment. Tu ouais, vois, ouais, c est... C est pas... Genre, c'est pas parce que je vais terminer devant Sky ou Saxique que je vais être forcément meilleur qu'eux, un, un truc comme ça. Bien sûr. Euh, alors que là, tu vois, la compète des Worlds où as... On, a... on était 20 animateurs et 130 joueurs pro bah, ouais. ça représentait plus. Je... Et ouais. en fait, c'était un... un rêve qui se concrétisait. En termes vois. de légitimité, c'était pas mal quoi. Ouais, un mec incroyable, euh, en fait je, je travaille de la solo depuis 5 ans maintenant de, de pure solo et euh, de pouvoir gagner ça tu vois c'était incroyable, genre vraiment un, un rêve mec je me suis foutu la voix en l'air pendant 4 jours, euh, à la fin j'ai manqué de m'évanouir, je le dis tu vois à, ah à, oui à, à demi mot tu vois à la fin de ma game je, je vais m'évanouir c'était pas une expression en mode genre je suis trop ému, c'est j'ai vu tout noir. <rire> genre, les étoiles... Bah, ouais ouais il, il a fait tout noir à un moment donné. Un jour je suis tombé en trottinette, ça m'a fait pareil. Hein. Oh. <rire> mais, tu vois, te de mes manus. Un <rire> ah mais truc là. En fait c'était tellement de pression et, euh, et même envers moi-même de, de savoir tu sais, que tu, tu peux participer à, à réaliser ton rêve. Toi, toi je sais pas si t'as voulu être... Euh, Enfin, joueur pro superstar, on va dire, dans un truc et qu'une compétition aurait pu te faire briller, briller ah. énormément Alors, bien sûr, par exemple, les Call of Duty Championships, tu vois. les… Ah, ben voilà. Genre, j'aurais aimé. Bon, après, je l'ai jamais fait. Je suis allé jusqu'au calife, au pré-calife, tu vois, bon mm -hmm. Et après, on a perdu. Après, j'ai arrêté. J'ai fait eh, la pression, c'est plus ça La pour saloperie. Moi, ouais. Et moi, la pression, ça faisait que je pouvais passer un week-end entier sans manger, tellement je stressais. Sérieux hein. Alors que. Oh. Regarde mon point. Hein. Mon gars, on se l'a donné. Ah, hein. Tu je stresse plus, là, mon frère. Non, là, je... là il n'y a plus de stress, là, frère. Ouais, moi non plus, regarde. <rire> Moi, <rire> les week-ends de Land, Call of Duty, je me rongeais tellement les sangs que je, je buvais que de l'eau, je mangeais le strict minimum et je pouvais remanger que à la fin du ouais. dernier match quand j'étais éliminé. Ah, c'était un... terrible. C'est un stress de ouf. Hein. Moi, quand j'ai appris que. Mec, on l'a appris, la compète c'était le mercredi à 20h, 20h ouais, 29h. Ouais. On a appris le mardi soir qu'il y aurait une, une game à 100 000 dollars le lendemain, tu vois. Oh. Ah ouais, et moi c'est. La... Zéro préparation, rien quoi. Mais je crois que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai regardé toutes les maps, tous les plans, toutes les routes, toutes les rotations, toutes les, euh, tous les, les petits creux de maps qui sont pas forcément indiqués pour, euh, pour euh, me donner le maximum de chance. Et, euh, et au final, j'ai pas eu besoin de, de tout ça. J'avais juste à, à attendre à l'aéroport. Spawn que j'ai utilisé pendant deux ans. <rire> Incroyable. Ouais, non, mais mec, c'est ouf. Tu vois, je, vu que je suis arrivé bien à l'avance avec ma rotation, j'avais le choix entre le, ah. le rez-de-chaussée ou le premier étage. Ouais. Vas-y parle-nous ouais. un peu de la game, vas-y on t'écoute euh, Déjà je me suis fait voler mon camion à la base <rire> Ça commençait mal, j'ai fait toute une rotation Depuis la military jusqu'à l'hôpital Donc euh, une grande ro rotation Pour ceux qui ne savent pas, ouais. sans système profit Sur la bagnole, avec des mecs Dès que je m'arrêtais ou que je changeais de place Je prenais des balles de sniper, c était, c était, ça, ça faisait peur Parce que quand es les 130 meilleurs joueurs du monde Une voiture qui se balade, c'est une voiture morte Et, euh, et du coup J'ai réussi à arriver à l'hôpital Et en fait j'avais le choix entre le rez-de-chaussée et le premier étage euh, Ou le toit, le toit, il y a un toit plus grand. Euh, le rez-de-chaussée, je me suis dit que les gens allaient se dire que tout le monde allait se stacker là. Et du coup, ils allaient monter au premier étage. Okay. Je pense que c'est la vision d'un bon joueur. Donc, je suis resté au rez-de-chaussée. En te disant, les gens vont instinctivement euh, bah, aller au premier. Tu sais, le, le contre-brine. Ouais. <rire> et ça a marché. J'ai croisé un seul joueur, ça a été un euh, Apex Kiguning, ouais. qui, qui est passé, je, je comptais pas me fight, tu vois, comme je t'ai dit, je comptais arriver à la fin à zéro kill, je lui ai balancé une thermite dans le dos, et s'est accroché. genre je, je, je ratais ma thermite frérot. C'est fini. Non, je l'aurais pas pourchassé, je l'aurais laissé partir, je m'en foutais, tu vois, fais ta game. Et, euh, et à la fin, je me suis déplacé qu'en positionnement, c'est-à-dire que je me mettais dans un angle, le bouclier devant, c'est à aucun moment, il y a mon arme qui est sortie. en même temps c'est un bâton, tu vois, donc... Euh... Voilà, je, je le gardais fièrement dans la poche franchement être allé à game à 100 000 dollars avec bouclier, bâton t'as vraiment des couilles énormes, rien que sur ça mais on va bah bah, en fait comme je t'ai dit, je partais pas du principe que j'étais le meilleur dans cette partie euh, je partais du principe que le positionnement allait potentiellement allait me faire potentiellement, gagner ouais. en fait c'était ma seule chance j'ai 29 ans euh, Jésus là il a 18 ans ou quoi c'est des réflexes de malade. C'est une vision de jeu extraordinaire. Oui, oui, non, mais c'est en fait, ils sont nous, on a, on a eu la fibre optique. Enfin, Moi, j'ai commencé à l'avoir à 19 ans, 20 ans et même euh, Internet. Je suis passionné à 13, 14 ans. Eux, ils baignent dedans depuis qu'ils ont 6, 7 ans. Tu vois, ils ont un, ils ont un temps d'avance. Et même, il y a l'évolution de Twitch, de YouTube. Et, ils partent avec un avantage ces bâtards. Bien C'est ce que j'essaie de dire. Ouais, les jeunes, ils sont là avec <rire> leur yop et leurs bonbons qui piquent. Sont... Ouais, euh... ça... Non, laisse tomber les jeunes, tu peux pas les fighter. Mm. Donc du coup, arrive au pital, etc. Tu crois gunine c'était quoi la suite ben, Il se prend une thermite dans le dos. Euh, il me donne une plaque qui m'a été grave nécessaire jusqu'à la fin. Et après, ben, euh, je temporise un peu dans une tente et tout. Et, euh, et ce que j'avais expliqué, c'était que j'avais pas de masque. Et, euh, et même, j'avais que des bâtons ça suffirait jamais pour gagner, il fallait qu'il y ait cette fameuse part de chance qui arrive. Et là, sur une de mes rotations, avec, un, avec le troisième cercle qui pop aléatoirement, ouais. ça me fait passer sur un corps où il y a une sacoche, donc huit plaques, J'avais plus de plaques, donc euh, la belle vie. Incroyable. Et un shotgun, shotgun qui m'aide dans les dix secondes qui suivent à buter euh, un Français au lot qui est arrivé sixième, ouais. qui a super bien performé. Et euh, après, ben, il se passe un truc incroyable, c'est Jésus qui, qui, qui tombe du ciel. Qui me, qui me fume, et qui fume le mec qui est en train de me, me tuer, qui m'avait mis au sol, et qui remarque pas que je suis knock Parce que j'avais pris le perso rose pour, pour cette compète. Eh, hey, tu m'as pris pour qui <rire> Et du coup, le perso rose avec le bouclier de côté, mais tu le vois pas. Et du coup, je commence ma petite auto-réa dans le gaz, sans masque, pas très bien. Et euh, mais euh, il reste plus que deux personnes. Je me retrouve entre les deux. Je, je sais que je vais mourir. Je mets une paralysante à gauche pour faire temporiser le mec de gauche et faire une rotation de son côté en me disant que le mec de droite va sortir. Le mec de droite a voulu temporiser jusqu'à ce que je meure et je ne suis pas mort. Donc, il a vraiment beaucoup temporisé dans le gaz. Et donc, dès qu'il est sorti, il s'est fait détruire par celui que j'avais paralysé, qui était parti de son côté du coup. Ouais. Et là, euh, j'ai plus de shield, j'ai plus rien, je balance une paralysante. Soit il regarde de mon côté, je savais que c'était un joueur manette, il me détruit, soit il regarde de l'autre côté, une chance sur trois. Et euh, c'est bon, c'était la chance. J'ai pas re-shield. Félicitations, félicitations. Il y, y a une site. part de chance dans ces games. Comme je dis, vraiment, tu relances 10 fois la partie, c'est 10, 10 vainqueurs différents. Énervé. Non, mais j'aime bien la manière dont tu nous as raconté ça. ça ah, ça, mec, ça c'est prenant. Hein. <rire> ça fait plaisir. Beaucoup critiques activisées vis-à-vis de Warzone, un petit peu notamment sur les cheaters, le SBMM, le manque de mises à jour, etc. Comme tu nous as parlé un peu. Qu'est-ce que tu en penses Tout, un peu, maintenant Mec, toutes les critiques sont vraies et sont, sont certifiées. Je les valide. <rire> non mais parce que c'est horrible ils s'occupent de rien C'est euh, l'USBMM ils l'ont augmenté il y a aussi un script mec on en, on, on en parle très peu de ce script c'est euh, quand tu tires par exemple moi je suis niveau 300 je tire sur un joueur qui est niveau 5 mais euh, la moitié des balles vont passer à travers lui et quand il sera à 1 HP il faudra une quantité de balles monstrueuse pour le tuer pendant que ce, ce temps là lui il pourra te tuer c'est à dire que le nombre de joueurs que je laisse à 1 HP en, en ayant tiré 2-3 fois plus de balles. Genre, quand je tire sur quelqu'un, je sais quand mes balles touchent. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Sérieux bah, Jamais, gros. Mec, quand je tire sur quelqu'un, je sais quand mes balles touchent ou pas. Et par exemple, euh, on va dire sur un chargeur de 30 balles, il en faut 10-15 pour tuer. Mmh. Quand je suis à 20-25, sachant que j'ai pas perdu de balles, je sais qu'il y a un truc qui va pas, tu mmh. vois. Et c'est pas les serveurs, c'est qu'il y a un truc en plus. Et on est pas mal à l'avoir constaté, tout ça. Je, je crois qu'il y a Lohan qui, qui a créé un compte, si je dis pas de bêtises. Ouais. Low level, il a constaté que plein de fois il terminait à 1 HP, etc. Skyros et tout. Quand ils jouent beaucoup, tu, tu remarques sur deux choses. Et euh, en ce qui concerne les mises à jour, bah c'est déplorable et n'y euh, a y a rien à dire. Tu vois, ils ont ils ont un diamant, ils en font que de la merde. Ouais, c'est ce genre là. juste moi, ça, ça me blase parce que bah, du coup c'est à moi de créer mon, mon contenu. Il n'y a pas de il a pas de, souvent des mises à jour avec des nouvelles armes au sol. On doit attendre une saison entière. Il y a pas des euh, les nouvelles armes elles sont pas forcément ouf. Ou si elles sont euh, nouvelles, elles sont méta. Et euh, ce que j'aimerais bien, ce serait de, de rétablir la, la même force des armes qu'à qu la saison 1, par exemple. La saison 1, toutes les armes étaient bonnes. D'accord. Tu, tu pouvais tout utiliser, il y avait une, une variété d'armes qui était folle. Un peu comme sur Modern Warfare 2, où littéralement tout tuer en 2-3 balles, c'est ce qui permettait à tout d'être viable, presque. Exactement. Tu vois, et ou euh, même là, pas, pas de tuer en 2-3 balles, de tuer en 5-6. C'est exemple de vous, là, enfin. Ouais, voilà, mais euh, mais en tout cas, qu'un que, qu équilibre soit ressenti. Alors que là, ils se sentent obligés à chaque mise à jour de, de mettre une arme dite méta. Et cette arme, ben, tout le monde va l'utiliser. Ouais, c'est ouais. triste parce qu'on a, je crois que c'est, on, on est sur le Battle Royale qui a le plus d'armes en tout. Il y a 80 armes, si je dis pas de bêtises, entre le Modern Warfare, Cold War, Vanguard. En réellement utilisé, il y en a 5 euh, euh, quoi. C'est ça. Pour les try tu t'as as les armes x3, t'as le choix entre 2 mitraillettes, entre et après nous on a le choix entre k ou K98. Ouais. 5 armes. C'est un peu limité. <rire> c'est pas ouf. Parmi les personnes qui, des fois, peuvent un petit peu euh, ne pas trop t'aimer ou quoi, moi j'ai lu un truc, et c'est ce que disent certains, c'est qu'ils décrivent comme quelqu'un des fois un petit peu arrogant ou qui accepte mal les remarques. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que ces gens disent C'est des ordures. Non, <rire> aucune remise en question. Euh, non, alors j'ai un, un personnage, tu vois, où sur, sur Twitch, etc. Ouais. Je peux, euh, je peux paraître, on va dire, euh, sûr de lui, haut, hautain ou, euh, ou désagréable. Mais dès que, en fait, tu, euh, tu te penches un peu sur live, tu, tu comprends que c'est, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'humour. Euh, en fait, il faut. Euh je ne peux pas toucher toutes les communautés. Par exemple, tu vois, la commune TikTok et Facebook, ouais. jamais ils arriveront à comprendre mon live, parce que le second degré leur est impossible. Et, euh, et est, si des personnes critiquent, ils ont le droit de ne pas aimer. Mmh. Et comme je le dis, vois, ils ne sont pas forcés de regarder. Ils changent de live, ils vont voir un autre streamer, moi, à chaque fois, je leur dis, cassez-vous, tu vois. Allez voir d'autres streamers, d'autres personnes. Qui correspondent plus à vos attentes. Ouais, qui... Exactement, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre qui reste en soi. C'est pour critiquer. T'sais. Autant qu'ils allaient voir quelqu'un qui leur rend plus heureux. Moi, j'ai pas ce mec qui critique en face parce qu'il comprend le pas le second degré qu'il est trop con. Mmh. Est... Voilà, tu vois. Mais il y a des fois où, genre, peut-être sur certains. Tu peut-être certaines réactions que tu as pu avoir ou quoi que tu t'es dit ouais cette fois j'ai pas été terrible ou est-ce que de je, temps le, en temps, je, je, je te le... remets un peu en question Alors euh, ouais tu vois après j'ai ma, ma copine qui regarde beaucoup les lives et tout, tu peux être sûr que si je fais un truc de, de taré ou quoi, même mon équipe de modération ils vont me le dire genre à la fin t'as déconné tu vois. Ouais. Et euh, honnêtement pour le moment c'est jamais arrivé ce, ce truc là. Il y a des trucs que j'ai pas fait ouf, tu vois. Genre à la fin, on me dit, écoute, ça, tu pourrais le faire mieux, etc. Mais sur le moment, si j'agis comme un connard avec quelqu'un, je m'excuserai ou quoi de, de le faire si je me trompe ou s'il y a un truc. C'est bien. Ouais, oh bah, ben, mec, quand même. Ah, c'est bien, c'est Je ne suis, oui. suis pas un rustre fini. C'est bien, c'est bien. Avec 25 000 subscribers, 20 000, bref, dans ces eaux-là, on suppose que la show H1 Corp se porte bien. Est-ce que c'est le moment pour toi d'essayer de mettre en place des projets alors, euh, j'avais comme projet de me prendre une maison, tu vois, ouais. bien, bientôt, d'ici la, la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et puis, il y a Gotha qui m'a invité dans ses locaux. Et du coup, ben, je me dis que je vais plutôt prendre des locaux, tu vois. D'accord. <rire> et je vivrai dans les locaux, mec. <rire> Stonk one more time. J'y passerai 10 heures par jour. <rire> ah non, mais euh, ouais, ouais, ouais. Euh, l'année prochaine, ouais, locaux. Et, euh, et le studio tu t'a fait, j'aimerais bien en faire un aussi. Ça t'a inspiré vite fait ah, Ça m'a inspiré et, et même, tu vois, dès qu'on veut un studio de devoir aller à Lyon, à Paris, truc, ça, ça me saoule. Bah J'ai en, oui. envie d'avoir un truc à moi où on peut faire nos décors, on peut stocker des, des décors. Et en fait, ça nous permettrait de, de voir, moi en fait, pendant des années, pendant 2-3 ans, je savais pas ce qui se passerait la semaine prochaine. Et là, j'arrive à voir sur les années qui vont, qui vont suivre et j'aimerais construire quelque chose de grand sur les années qui suivront. Genre par exemple lancer je pas c'est des émissions. Exactement à ça vraiment les émissions c'est un délire j'ai trop envie. Ça te parle ça Ah ouais ouais ouais mais bon tu tu tu connais c'est la charge de travail qu'il y a derrière de la création faut prendre quelqu'un pour faut faire avancer avec des marques il faut que la marque parle avec quelqu'un d'autre de la marque et que ça revienne vers la personne. On perd tellement de temps après on est dans c'est la France c'est très ça tu vois il y a beaucoup de papiers beaucoup de pablas ça avance peu mais voilà c'est ça, l'année prochaine, enfin même cette fin d'année, après, après les années 20 en décembre, il ouais, y a des petits concepts qui vont arriver. Et, et les émissions, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, donc euh, je vais tout faire pour m'y développer et devenir un, un meilleur orateur. Franchement, j'ai bien aimé cette conclusion. Merci beaucoup. Elle m'a fait très plaisir. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette émission. On a dû faire avec une petite contrainte de temps. Vous savez, notre ami Chaud ne, ne vient pas de Paris. Donc, du coup, j'ai dû adapter l'émission pour qu'elle fasse à peu près une heure. Et ben, bah, on vient d'atteindre ces une heure. Il est 19h14. Euh, voilà. T'as assuré comme une bête. Il faut qu'il aille prendre son avion retour. J'espère que ça t'a fait plaisir de venir, mon gars. Mec, ça m'a fait plaisir de fou. Euh, comme, je, comme je te l'ai dit, je regarde les émissions. J'ai re-regardé sur YouTube celle avec Lolo. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à être en live, etc. Ah, si, si. Mais de pas temps en temps, on fait des deux, tu vois. Ah, c'était grave cool et euh, j'adore ce que tu fais. Merci. Je, tu, euh, en, en termes d'orateur, tu vois, par exemple, d'introduire les choses, etc. Il y a toi, Dwight j'aime beaucoup. Merci ouais. beaucoup. Ça fait voilà. extrêmement plaisir, Chaud. De rien, ma foule. Vraiment, merci aussi d'avoir pris l'avion, fait l'effort enfin, de venir et tout. Ah, mec, euh, cool. De rien, ouais, Avant ZD20, c'était un peu. Euh, genre, en, fait, mais après, en fait, à partir du moment où tu m'as prévenu il y a deux mois, c'est, euh, j'ai essayé. Devais, ouais. Voilà, je devais venir, tu vois. C'est comme ça. <rire> Gros cœur sur toi. Merci mon pote. Gros cœur également sur les ultras. La commune, vous étiez très nombreux. Les, de... ultras les ultras, les ultras près de 4000 viewers, c'était quand même énorme, j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, comme d'hab, moi chez moi, bah, la rediff est dispo gratuitement sur Twitch, donc c'est-à-dire que quand on va couper dans quelques minutes vous pourrez revoir direct la vidéo sera, la VOD sera 21h sur ma chaîne YouTube, voilà, si vous voulez checker également ça avec grand plaisir, sur Spotify etc, les plateformes de podcast dans la soirée, Zach c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec Camino TV dans deux semaines, avec Capitaine Rochy, l'artiste dans trois semaines si tout va bien, avec Seb dans un mois avec PFUT si tout va bien aussi donc les deux ont besoin d'une confirmation et le 30 novembre avec Magla j'espère que la prog vous plaît je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve demain pour un live perso me concernant et pour le reste la rodie viendra passez une bonne soirée ciao ciao salut bon mec.